Bonjour, bienvenue dans le dernier jour de la semaine, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que ça va pour vous, en tout cas je vous félicite d'avoir passé la première semaine, c'est juste magnifique. Euh, et on entame donc la deuxième semaine demain, euh, et demain on fera une séance de récupération euh, en méditation euh, d'autocompassion. Ici, aujourd'hui, on va se mettre droit au tapis et on peut poser le pied devant soi, le pied droit devant soi, le pied gauche légèrement ouvert et on va venir lever les bras au ciel et descendre le buste et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On vient attraper le genou. 1, 2, 3, 4, 5. On vient poser la main droite à l'intérieur du pied droit. On fait une rotation du buste. Et on lève la main gauche vers le ciel, la tête vers le ciel. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. On vient se poser par terre. Le talon droit sur la hanche gauche. Et on touche le buste avec le sol. Les bras sont devant nous. Et on tient. Un, deux, trois, quatre, cinq. On vient se mettre à quatre pattes. On vient... Respirez, expirez, inspirez, levez le dos, bombez le dos, rentrez le ventre, serrez le ventre et on tient, serrez les fesses. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'expire, je tors le dos, je monte la tête vers le haut, les épaules sont bien basses, et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens poser. Mon talon gauche sur la hanche droite. Et j'étire mon buste sur le sol. Les bras devant moi. Et je tiens. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je viens me relever, je pose un pied en avant, le pied gauche en avant, le pied droit légèrement vers l'extérieur, et je viens attraper le genou gauche, et je tiens, un, deux, lève doucement, je garde la position, je lève les bras au ciel et je descends le buste bien droit, autant que je peux sans forcer et je tiens, 1, 2, 3, 4, 5, je fais la position du guerrier. Bras sur le côté latéral, le buste tourné vers le tapis, la jambe gauche pliée, la jambe droite tendue et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Mains jointes vers le ciel, guerrier et je tiens. 2, 3, 4, 5. Je change de jambe. Jambe droite vers l'avant. Genou plié. Jambe gauche tendue vers l'arrière. Bras latéral. Buste tourné vers l'avant du tapis. Et je tiens. 1. 2, 3, 4, 5, mains jointes vers le ciel, 1, 2, 3, 4, 5, je viens me remettre derrière le tapis, Tout doucement, je viens rouler la colonne vertébrale vers l'intérieur. Tout doucement, je roule la colonne vertébrale vers l'intérieur, vers le bas du tapis, vers mes pieds. Je roule, je roule, je roule jusqu'à atteindre mes pieds et je tiens. 2, 3, 4, 5, je déroule doucement, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Ouh. On va faire une petite pause, détendre les muscles, on bouge un peu. Et je viens me mettre côté latéral du tapis. Jambes écartées. Jambes droit devant nous. Pieds droit devant nous. Les mains vers le ciel. Et je penche du côté droit. J'étire tout mon côté latéral gauche. Et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens. Les bras sont toujours au ciel. Et j'étire le côté droit. Je penche vers la gauche. La colonne bien droite. 1, 2, 3. 4, 5. Et je relâche. Je relâche, je relâche. On va faire une demi-lune. Donc, genou gauche sur le sol. Genou droit plié vers soi. On tire. Sur le genou droit, la jambe gauche doit être plus ou moins tendue, ça doit tirer à l'entrejambe, on lève les mains jointes vers le ciel, et on tire son buste en arrière, et on tient, un Je reviens droite, je détends les jambes, je viens faire une torsion, mon buste est tourné vers la gauche, mes mains sont en prière sur le cœur, et je descends mon buste vers le genou droit, et je tiens, 1 Je relâche, je fais la demi lune de l'autre côté, genou gauche devant soi, on tire sur le genou gauche, ça doit tirer dans l'avant-jambe gauche, il faut essayer d'être plus ou moins droite au niveau de l'entrejambe, main joint vers le ciel et on tire son bus en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, je reviens droite, je, mets mes mains, je tourne mon buste vers la droite, main jointe sur le cœur et je descends sur le genou gauche et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens droit, je relâche et je peux venir me coucher sur le ventre et je viens faire la posture du cobra. Les mains sont en dessous des épaules. Et on tire sur les mains. Droite. Le buste est relevé. La tête vers le ciel. Et on tire. Un. Deux. Trois. Quatre. de l'enfant je pose mes fesses sur mes talons j'étire la colonne et je tiens 1 2 3 4 et 5 et on termine par la posture du cadavre, bravo les amis, vous pouvez être fier de vous, je suis très fière de vous. On se pose sur le dos, jambes légèrement écartées, bras légèrement écartés, paume vers le ciel et je laisse mon corps se détendre. Petit à petit mon corps se détend, tous les muscles se relâchent, je peux être fier de moi, je m'applaudis intérieurement, je m'encourage intérieurement, je me remercie pour cette séance et mon corps me remercie. Tout doucement, mon corps s'affaisse de plus en plus dans le sol. Je peux sentir les contacts du sol entre ma tête, mes épaules, mon dos, mes hanches, mes cuisses mes mollets mes pieds mes bras mes mains mes doigts je me sens de plus en plus détendu, relaxée Mon corps est détendu, relâché. Je peux fermer les yeux quelques instants, profiter de cette détente. Petit à petit, tout se détend, tout se relâche. Je me sens zen. Je me sens détendue, apaisée. Tout doucement, je peux ouvrir les yeux. Je peux venir plier mes genoux vers mon coccyx, tourner sur le côté droit, et je pousse avec mes ma mains pour me redresser. Merci pour cette séance.